Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de ta nouvelle aventure qui s'appelle Bloomin. Qu'est-ce que ça veut dire, Bloomin Alors, Bloom euh, en anglais, ça veut dire éclore et, et in pour euh, éclosion de, de l'intérieur. Alors, votre euh, nouvelle startup, Bloomin, c'est euh, en fait un outil barométrique de satisfaction des employés en interne. Oui, c'est un peu ça en fait. On a créé une plateforme qui euh, aide les managers et les DRH à comprendre ce qui va motiver euh, leurs collaborateurs. Et ça, dans le temps, pas uniquement une fois par an, mais bien de manière euh, régulière. Et puis, donc, cette, euh, finalement, cette idée, elle est née d'une discussion avec euh, Ranstad. C'est ça. En fait, euh, Ranstad avait un, la volonté euh, d'enchanter euh, ses collaborateurs euh, donc ils ont fait appel à nous euh, puisque c'est une vraie problématique pour eux euh, et une vraie croyance. Ils pensent que, que alors, avec des collaborateurs euh, enchantés, ils seront bien plus performants. Alors comment on fait pour enchanter son entreprise On invite Paulux, ou quoi <rire> <rire> Non, je pense que alors justement c'est pas si simple que ça. Alors que parfois euh, on peut rencontrer des gens qui nous disent bah, « c'est simple, hein, pour enchanter mes collaborateurs, euh, il suffit de les augmenter et puis, euh, puis ils vont être contents. » Ben non, euh, l'humain est bien plus complexe que ça et euh, il peut y avoir des choses très différentes. Et puis, et en plus ça change dans le temps, c'est-à-dire que ce qui était vrai au début de sa carrière l'est plus euh, ouais. au, bout de, au bout de quelques mois. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin de mesurer et euh, qui n'est pas forcément simple euh, ouais. à détecter. Alors j'avais dû louper un truc parce qu'en 30 ans de carrière, je pense que jamais personne, sauf peut-être quelques gens gentils, ne se sont préoccupés, savoir si j'étais heureux ou non au travail. Oui, alors je, je pense que ça change. Euh, D'abord il y, y, y a un vrai enjeu hein, aujourd'hui, c'est que si vous êtes une entreprise, vous voulez récupérer les meilleurs. Et il y a une vraie porosité entre le monde extérieur de l'entreprise et l'interne. Donc aujourd'hui, on connaît les entreprises où il fait bon vivre et celles où c'est pas terrible. Donc finalement, vous n'allez pas avoir envie de rejoindre une entreprise qui est dirigée par des gens pas forcément très sympathiques. Donc, donc il y a un vrai enjeu de, de marque employeur. Mmh, ouais. Mais il n'y a pas que ça, hein. c'est-à-dire que des collaborateurs qui sont heureux, c'est forcément des collaborateurs qui sont euh, plus performants, c'est des gens ouais. qui vont être moins malades, euh, ouais. qui euh, seront plus engagés. Donc il y, y a une histoire d'attractivité de, des entreprises à la base. Euh, si on est heureux, ça veut dire qu'on a envie euh, de se développer. Il y, y a des systèmes qui s'appellent comme Glassdoor par exemple, qui sont développés ces 4-5 dernières années. Ouais. Alors au début, je me souviens, dans les grandes entreprises, on ricanait bêtement en regardant ce truc-là et en disant que ça valait rien du tout, puis finalement j'ai l'impression que c'est plus vraiment la réalité. Ouais, non, je pense que c'est devenu, devenu aujourd'hui un réflexe, au même type qu'un TripAdvisor, advisor, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'allez plus dans un restaurant, euh, en tout ouais. cas, euh, souvent, très souvent, avant d'aller dans un restaurant, vous allez regarder si euh, finalement euh, bah, la nourriture est bonne, euh, si c'est pas trop cher, un rapport qualité. Enfin, c'est un peu la même chose pour, pour une entreprise. D'ailleurs, c'est. Vous risquez de passer 2, 3, 4 ans dans une entreprise donc euh, ça me paraît assez nécessaire de se renseigner. Donc à la base, euh, si je suis pas attractif, je pourrais pas euh, comment dire, attirer justement de des nouveaux collaborateurs. Pour les grandes sociétés, ça devient un problème parce que les priorités des jeunes euh, ne vont pas vers les grandes entreprises justement. Oui, aujourd'hui quand vous vous interrogez les, les, les élèves qui sortent de grandes écoles de commerce, leur choix numéro un, c'est de créer leur startup, mmh. créer leur entreprise choix numéro 2, c'est de rejoindre des petites structures, des start-up, parce qu'ils ont besoin de liberté, et choix numéro 3, c'est de rejoindre un grand groupe. Et ça représente à peu près quoi, en proportion des intérêts, les deux premières catégories, c'est 50% des gens Je pense que c'est globalement un tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, donc ça devient quand même très très important pour les entreprises. C'est capital, c'est capital impératif. Donc euh, c'est peut-être aussi euh, quelque part, puisqu'on entend parler beaucoup d'entreprises et de start-up, donc on entend quelque part un peu high-tech aussi derrière, ici on aime bien ça, et euh, donc ça fait penser aussi peut-être au fait que la digitalisation des entreprises, euh, des grandes entreprises est moins bien perçue, à tort ou à raison, euh, parmi le jeune public. Euh, alors, je, je, je pense que les RH, c'est pas forcément d'ailleurs le domaine qui a été le plus digitalisé mmh. et là où on est le plus précurseur. Or, c'est un vrai enjeu hein, parce que on n'arrête pas de parler de la customer experience en disant que le digital a un impact absolument clé et qu'il faut travailler là-dessus. Mais on ne peut pas faire délivrer une bonne customer experience si on n'a pas une bonne employee experience. Ouais. Donc si, pour poser au congé, vous devez envoyer une feuille papier, je schématise évidemment, bah, euh, demandez pas à vos, à vos collaborateurs de faire des bons process digitaux pour leurs clients. Ils n'en seront pas capables. Donc commencez déjà par l'interne et, et vous aurez un effet positif sur vos clients aussi. Mais il y a un impératif pour ces grands groupes à essayer de ressembler, ou au moins imiter les startups sur certains points et cet outil peut peut-être les aider à cela. Oui, ça, euh, en tout cas ça leur donne vraiment les, les inputs. Euh, pour bien comprendre ce qui, euh, ce qui motive leurs différents, euh, leurs différents collaborateurs et ce qui motive leurs collaborateurs à des cycles de vie d'employés différents. C'est-à-dire que, euh, ce que je disais en, au début de l'interview, vous êtes un nouvel entrant, vous êtes un jeune talent, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins et donc il ne faut pas qu'on vous pose les mêmes questions que si vous êtes euh, proche de la retraite ou que euh, si vous euh, sortez euh, d'une formation. Et je crois que d'un point de vue organisationnel, ça se voit euh, vraiment de plus en plus euh, fortement. Les grands groupes euh, cherchent à aplatir un peu leur organisation, à être de moins en moins sur une organisation pyramidale, même si c'est plus compliqué quand vous êtes 50 000 personnes ou 100 000 personnes, avoir une organisation complètement plate, euh, ça me paraît quand même pas simple. En tout cas, c'est un vrai, un vrai challenge. Donc, ce qu'elles font souvent, c'est qu'elles créent des petites unités un peu autonomes, à la mode startup, euh, qui vont leur permettre, euh, qui vont leur permettre d'aller plus vite. Donc, avec ça, il faut mesurer ce fameux taux de satisfaction ou de bonheur des employés. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment on mesure Comment on mesure dans le temps Alors, en fait, on va, on va avoir différents indicateurs. On va avoir des indicateurs euh, un peu plus structurants dans la durée qu'on pourra suivre tous les trimestres, tous les semestres ou éventuellement tous les ans qui nécessitent des plans d'action qui sont un peu lourds donc c'est pas la peine non plus, on n'est pas capable forcément d'agir à la petite semaine sur l'ensemble des inputs et puis à côté de ça on va avoir des indicateurs qu'on va déclencher lorsqu'il y a un événement particulier vous venez de présenter les résultats, vous faites un séminaire, vous rachetez un de vos concurrents et bien là c'est important de connaître euh, la motivation des troupes et puis on va aller encore bien plus finement là c'est sur l'humeur quasiment quotidienne des collaborateurs parce que on peut être aujourd'hui très heureux parce que bah, il y a une décision qui a été prise ou au contraire un peu malheureux vous changez la part variable de vos vendeurs si vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de le mesurer vous allez mettre un petit peu de temps avant de comprendre qu'ils sont malheureux là instantanément vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche et donc affiner réagir pour euh, bah, être plus euh, efficace le plus rapidement possible. Puis, dans cette euh, évolution de l'humeur des employés, il y a des fois des micro-événements euh, qui, qui sont loin d'être négligeables, euh, notamment le, le petit chef qui vient euh, pourrir la vie. j'ai remarqué ça souvent dans les entreprises. Les entreprises, en soi, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Euh, elles ont souvent une bonne ou une mauvaise image, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est souvent les gens qui ne sont pas, pas forcément au top, qui viennent souvent pourrir l'ambiance, euh, et ouais. comment on fait pour, pour Alors, mesurer ça et lancer des warnings pour dire « attention bah, euh... ». C'est souvent, euh, souvent le plus inquiet d'ailleurs. Hein, hum. si Alors on va savoir que le manager, en fait, euh, il n'est pas bon ben, euh, Oui et tant mieux d'ailleurs, faut pas être inquiet. Si un manager n'est pas bon, et ben, on peut le faire progresser. Et puis s'il ne veut pas progresser, ben, on trouve un moyen pour qu'il ben, arrête de faire du mal. Donc euh, c'est donc absolument ouais. clé. Alors est, cette mesure, elle est, quand même, elle est quand même anonyme, parce que là on ne peut pas mettre le, le doigt sur une personne ou une autre. La loi ne l'autoriserait pas. Oui, ouais. elle, est, elle est anonyme, ce qui permet aussi d'avoir un retour euh, plus juste. Parce que si vous n'êtes pas anonyme, euh, bah, probablement que vous allez vous retenir, vous contraindre et pas forcément euh, tourmenter alors l'avantage quand même de cette mesure c'est qu'elle est pas orientée de façon négative alors ce qu'on voit aujourd'hui c'est la mesure du stress au travail ouais, ouais, mesure, exactement ça c'est un, vraiment un élément où parce que la mesure, cette, Ces mesures annuelles, elles existent dans un certain nombre de groupes, mais en fait, comment ça se passe Vous recevez un email où il y a marqué en gras et rouge, euh, caractère 20, euh, « mesure du stress au travail, euh, merci de répondre dans les 15 jours ». C'est-à-dire qu'avant même de répondre, on vous a déjà mis en condition de stress. Donc nous, on a voulu quelque chose de très différent, ou euh, qui est vraiment dans la bienveillance. Et surtout, ce n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui répond, on lui donne instantanément un premier niveau de réponse. Donc il est capable de se juger et de se jauger par rapport aux autres. Et il va voir que ses réponses, comment, se, mmh. comment il se positionne par rapport au reste de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment, euh, mmh. vraiment différent parce que ce qui se passe dans les entreprises en général, c'est que donc, vous complétez votre étude et puis ben, là, ça remonte toutes les strates de l'entreprise. Gros séminaire mmh. de direction, ça redescend, il s'est passé 4 ou 5 mois. Du coup, personne n'a confiance mmh. en ce qui se passe. On se dit, mais finalement, j'aurais pu ne répondre ou ne pas répondre, les résultats auraient été les mêmes. On une mesure moyennisante, et on ne sait pas trop où on se situe, à l'intérieur de l'entreprise, mais peut-être aussi à l'extérieur de l'entreprise. Oui, oui. En fait, l'idée, c'est d'agréger l'ensemble des euh, réponses de nos clients de manière anonyme pour permettre à une entreprise de se comparer avec d'autres entreprises du même secteur ou qui ont des particularités euh, identiques. Une petite dernière pour la route qui me roule de la langue, la, la fameuse mesure de euh, la meilleure entreprise de l'année euh, euh, ou l'entreprise le, le, où il fait le mieux vivre, etc. Je ne sais plus exactement quel est le titre, on ne va pas le citer pour ne pas leur faire du tort, mais est-ce est que ce sont des mesures fiables ou est-ce que est, ce sont des, des baromètres finalement qu'on achète pour pouvoir être… Euh, Bien positionné, est-ce que c'est de la pub Alors, j'ai pas envie de dénigrer la concurrence parce que ça, <rire> ça, ça se fait pas. Puis je parle de bienveillance, donc <rire> on va essayer d'être bienveillant jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est. Eh, bah, un, euh, il faut payer. Euh, et si vous n'êtes pas bien positionné dans le bailleur vous n'allez pas forcément euh, l'afficher. Donc euh, voilà. Euh, c'est beaucoup de publicité, mais c'est un vrai enjeu. On parlait de, on parlait de la marque ouais. employeur, donc c'est un vrai enjeu pour ces entreprises. Et puis, euh, je pense que les, les entreprises qui proposent ce genre de baromètre euh, marche bien sont florissantes après euh, voilà est ce que les collaborateurs ouais. sont dupes ou les futurs ouais. employés sont dupes Je que, pour rester neutre on va dire que c'est complémentaire de, de ce genre de, de label euh, alors comme toute startup vous vous développez vous êtes tout jeune vous êtes tout récent ouais. vous êtes euh, Bon, vous avez démarré ce travail avec Randstad, mais en fait vous n'êtes pas complètement lancé euh, Alors en fait, on a, on a, a aujourd'hui on est en phase de test, hein, on a plusieurs, euh, plusieurs clients avec, euh, avec qui euh, on travaille, et on lance la commercialisation là, cet été. Euh, donc, euh, voilà, cet été Alors, on la lance cet été, ce qui permet aussi <rire> un démarrage, on va dire, un peu plus euh, calme, parce qu'effectivement l'été n'est pas forcément très propice ouais. pour ce genre de choses, mais l'idée c'est d'être vraiment prêt euh, en septembre. Alors, on va peut-être se donner rendez-vous dans six mois et puis refaire le point vers la fin de l'année ou en début de l'année prochaine. Eh bien, volontiers.